Okay. voilà. Ça y est. Cher futur moi. Ça y est, Donald, tu as grandi, tu es devenu un grand garçon. Tu as, tu as 30 ans maintenant. Et tu as vraiment accompli beaucoup de choses. J'espère bien. Oui. Parce que déjà, à 20 ans, tu voulais, tu voulais tout faire en même temps. Tu voulais être développeur d'applications. Tu voulais aussi poursuivre ta, ta passion. Ta passion qui était l'agriculture, en fait, C'est ça. Ouais, je me souviens. Déjà à 20 ans, tu, tu, avais commencé à entreprendre dans le milieu agricole. Tu avais des parcelles de terre, des champs de, des champs de manioc, des champs de, des champs de, champs de palmiers, champs de maïs. Ouais. Tu voulais, tu faisais un peu de tout en fait, le grand paysan. Ouais, c'est ça. Alors, j'espère bien que tu es, tu es, devenu un grand, un grand agriculteur. Et donner, sincèrement, je suis, je suis fier de toi. Je suis fier de, de la personne qui était devenue. Je suis fier de, de ton parcours. Je suis fier de, de ce que tu as pu accomplir. Et aujourd'hui, je suis pas étonné ici, euh, si tu as ce niveau-là. Parce que depuis tout, euh, depuis tout jeune, tu as toujours pris des risques. Voilà. Tu n'as pas vraiment voulu écouter ce que les gens disaient parce que tu tu as même fait ce que ce que tu voulais en fait ce que ce, ce qui te passait par l'esprit et j'espère maintenant que tu te fais pas mal d'amis hein parce que <rire> le solitaire oui c'est ça tu t'es vraiment un solitaire tu as même marché tout seul tu as même fait des choses tout seul parce que les gens te croient, voilà ne te comprenaient pas en fait mais maintenant je sais que tu tu as pris de l'âge tu es devenu un grand garçon un grand monsieur et voilà, ton raisonnement est plus, plus logique. alors ah je ne dis pas qu'avant tu le je sais pas bien. Seulement que maintenant, euh, voilà, tout est censé en fait. La vie est tellement belle qu'il faut tout tenter. Il faut tout tenter. Et quelles que soient les conséquences, au moins tu l'auras fait, au moins tu auras essayé, c'est ça le plus important. Alors vas-y, lance-toi, jette-toi à l'eau et je sais que tu es capable de tout. Ah, N'hésite pas. Si oui. Cher futur, à futur, J'espère que si tu as ma weli, ma hawa de no wada, à ma higale, l'épaisse qu'on est à l'émail, jam s'alléjam. Ce d'une peine, tu commets à Johnny à Chef Cher futur, merci de m'avoir écouté. J'espère que ta vie sera comme je l'ai espéré. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi.